Alors, Samsonite, c'est une entreprise qui a 120 ans, euh, historiquement qui vend du bagage, principalement à des distributeurs et qui est euh, du coup monoproduit. En 2014, pour euh, pouvoir toucher plus souvent nos clients et pour pouvoir élargir aussi notre euh, spectre, on est devenu un groupe multi-marques, donc on a acquis euh, 5 ou 6 marques euh, dans le monde. On est devenu multi-produits, ça veut dire qu'on vend aujourd'hui des produits business hommes, des produits business femmes, des objets connectés, des produits pour enfants et des accessoires. Et enfin, on n'est plus distribué uniquement chez nos distributeurs. On a 15 boutiques Samsonite, on a 6 boutiques Lipo aujourd'hui et 4 boutiques Tumi en France pour toucher nos consommateurs là où ils se trouvent et pour leur proposer un large panel de produits avec un niveau de prix différent sur chacune des marques et des catégories de produits et être présent partout où le consommateur achète.